Aujourd'hui le 14 mai 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Les forces armées de la Fédération de Russie dans les zones des colonies d'Oternopil, de ainsi que de Petropavlovka, région de Dnepropetrovsk, ont rendu une frappe avec des armes aériennes et maritimes à longue portée de haute précision au point de déploiement des unités des forces armées ukrainiennes et dans les lieux de stockage des munitions, des armes et du matériel militaire reçus des pays occidentaux. L'objectif a été atteint. Tous les objets affectés sont touchés. Dans la direction de Kupiansk, des frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont touché les effectifs et l'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Kislovka, Timkovka, Brestovua, Tabavka, région de Kharkiv et Stelmakivka, République populaire de Lugansk. Dans les zones des colonies d'Ivanovka et de Dvorekneïa dans la région de Kharkiv, les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 100 militaires ukrainiens, 5 véhicules, un obuside et un canon anti-char Dans la direction Kranolimanski, l'aviation tactique et opérationnelle, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre, ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Yampolovka et Grigorovka de la République Populaire de Donetsk, ainsi que Chervon et Yannibrova de la République Populaire de Luhansk. Plus de 60 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, deux véhicules, ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice Vosnika ont été détruits. Dans la direction solidaro artmovsk des détachements d'assaut, soutenus par des unités des forces aéroportées, ont continué à se battre pour la capture des quartiers ouest de la ville d'Artmovsk. Toutes les attaques des unités des forces armées ukrainiennes sont reflétées. Aucune percée dans la défense des troupes russes n'a été autorisée. Au nord et au sud d'Artmovsk. Au cours de la dernière journée, l'ennemi a fait des tentatives massives pour percer les défenses de nos troupes. Repousser les attaques ennemies, courage et héroïsme ont été démontrés par les militaires des unités des 4e. 200e Brigade de Fusiliers Motorisés et de la 6e Division de Fusiliers Motorisés des Forces Armées Russes. Les subdivisions de la 4e Brigade de Fusiliers Motorisés au sud de la colonie de Kranow dans la République Populaire de Donetsk ont repoussé les attaques du groupe tactique du bataillon des Forces armée ukrainienne, à la suite desquelles l'ennemi a perdu environ 200 militaires tués et blessés. Le commandant de la quatrième brigade de fusiliers motorisés, le colonel Vyacheslav Mekarov, étant à l'avant-garde, a personnellement mené la bataille. Deux attaques ennemies ont été repoussées. Les militaires de la brigade ont détruit trois chars, quatre véhicules de combat d'infanterie et deux véhicules blindés des forces armées ukrainiennes. Lors de la réflexion de la troisième attaque, le commandant de brigade a été grièvement blessé et a décédé lors de l'évacuation du champ de bataille. Le commandant adjoint du corps d'armée pour le travail militaro-politique, le colonel Yevgeny Brovko, a dirigé les actions du personnel, étant dans un autre secteur de repousser les attaques ennemies. Au cours de la bataille pour repousser l'une des attaques, le colonel Yevgeny Brovko est mort héroïquement, après avoir reçu de multiples blessures par éclat de but. Le personnel du 3e bataillon de la 200e brigade de fusiliers motorisés a repoussé ses attaques à l'est du village de Bogdanovka dans la République Populaire de Donetsk. Au cours desquels des groupes d'assaut des forces armées ukrainiennes comptant plus de 100 personnes, 7 chars, 14 véhicules de combat d'infanterie, ainsi que d'autres équipements militaires et spéciaux ont été impliqués. 7 chars, 11 véhicules de combat d'infanterie et plus de 50 militaires ukrainiens ont été détruits. Dans la zone de responsabilité de la 6e division, une attaque des groupes d'assaut ennemis est repoussée avec l'appui de trois chars et de quatre véhicules de combat d'infanterie. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 30 militaires ukrainiens, deux chars et trois véhicules de combat d'infanterie. Au cours de la dernière journée, 24 sorties ont été effectuées dans cette zone par l'aviation. Le groupement d'artillerie a effectué 107 missions de tir. Conformément à la décision du commandant en chef suprême des forces armées de la Fédération de Russie, des ordres de combat et d'autres récompenses d'État ont été décernés à des militaires russes distingués directement aux positions de combat. Au total, dans la direction Solidaire Artmovsk, les pertes au total des forces armées ukrainiennes par jour se sont élevées à plus de 400 militaires ukrainiens tués et blessés, 12 chars, 18 véhicules de combat d'infanterie, 2 véhicules blindés de combat, ainsi qu'un des moins 20 obusiers. Dans les directions sud et Zaporozhi, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de forces Vostok ont vaincu des unités ennemies dans les zones des colonies de Vodiane, Nikolskoi, Chevchenko, Velikaya Novozelka de la République Populaire de Donetsk, Poltavka et Malayatokmashka de la région de Zaporozhye. Un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance a été détruit près de la colonie de Sladkoi, dans la région de Zaporozhye. Au cours de la journée dans ces directions, les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 120 militaires ukrainiens, quatre véhicules. L'obusimstab et est la monture d'artillerie automotrice Yuzdika. Dans la direction de Kherson, plus de 20 militaires ukrainiens, 6 véhicules et une monture d'artillerie automotrice Yuzdika ont été détruits au cours d'une journée de dégâts par le feu. Dans la région de la ville de Nikolev, un dépôt de munitions du groupe de troupes ukrainiens Kherson a été détruit. De plus, dans la zone du village de Tiajinka, dans la région de Kherson, un radar de contre-batterie en TPQ-36 de fabrication américaine a été détruit. L'aviation opérationnelle et tactique militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 102 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 114 districts par jour. Un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la ville de Khmelnytsky. De plus, dans les zones des colonies de Kranois de la République populaire de Donetsk et de Prewazenka de la région de Zaporozie. Les postes de commandement et d'observation des unités de la 5e assaut et de la 44e Brigade d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été vaincus. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-27 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Novogrodovka dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté ces roquettes du système de lance-roquettes Multiplima. En outre, 18 véhicules aériens sans pilotes ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Oleïa Pristan, région de Kherson, Kirilivka, Disputed, Vez, Yampolovka, République Populaire de Donetsk, Novo-Alexandrivka, Oborotnovka, République Populaire de Lugansk, Petrovka et Zovtnov, région de Kharkiv. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 425 avions, 231 hélicoptères, 4.135 véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles anti-aériens, 9.159 chars et autres véhicules blindés de combat, 1.100 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 4.813 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 10.193 unités de véhicules militaires spéciaux.